Mmh. peu les gens, aujourd'hui un petit vlog très court. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau décor, en sachant que la lumière est pas définitive. J'aurais sans doute bidouillé des trucs, parce que là, il y a une lumière absolument immonde dehors, et du coup, ça, ça fait un truc genre très très laid. Mais, euh... Mais sinon, voilà, n'hésitez pas, en termes de contraste, de machin, de, de tout ce que vous voulez, à faire des commentaires là-dessus. Autre chose, euh, j'ai décidé de me fixer un rythme de parution. Alors je sais, cette vidéo sort le jeudi et j'ai décidé que le rythme de parution, ça serait les mercredis. Mais il y a l'existence inter, tout ça, c'est un peu le bazar. Du coup, un mercredi sur deux, en vers 17-18h, il y aura une nouvelle vidéo qui sortira. Et, euh, et voilà, je vais essayer de me tenir à ce rythme de une fois tous les 15 jours pas nécessairement évident avec toutes les autres responsabilités militantes que j'ai, euh, notamment au planning familial, euh, on a un collectif qui se monte, la gestion de ma communauté, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui se fait et du coup euh, ma chaîne au final c'est vraiment pas devenu, euh, comment dire, c'est pas le truc qui me prend le plus de temps dans, dans mon activité, c'est le truc qui pour moi a le plus d'importance mais c'est pas ce qui me prend le plus de temps. Euh... Et en plus, j'aimerais bien faire une vidéo par semaine, mais une vidéo par semaine, j'ai essayé et je me rends compte que c'est euh, extrêmement éprouvant comme rythme, en fait, de devoir se poser face à sa caméra et de traiter les sujets que moi je traite. Euh, voilà, une fois par semaine, c'était vraiment trop rude pour moi. En fait, je me suis retrouvé angoissé à l'idée de faire des vidéos, etc. Donc, une fois tous les 15 jours, ça va être un rythme un peu plus cool et ça va me permettre, moi, de, de décompresser un petit peu entre les épisodes. Alors, c'est sûr qu'un vlog, c'est pas hyper compressant, mais euh, mais voilà. Je serai du coup à l'existence inter samedi. Et euh, si vous voulez me dire coucou, n'hésitez absolument pas. Il y aura plein de gens de ma communauté en plus. On sera tous réunis. Haha! Ah on sera tous réunis là-dessous, <rire> voilà, du coup euh, ça va être choupi chouette, et n'hésitez pas à faire un coucou euh, etc, euh, euh, voilà, je, je, je serai là, et euh, on sera plein, et ça sera un chouette maman. Euh, en parlant de l'existence inter, je suis à la table ronde le lendemain à Paris, euh, au Festival des Merveilles, table ronde à 16h, sur être trans en province, des clichés aux réalités. Euh, ça sera Océan qui animera euh, le... Euh, la table ronde. Sinon, j'ai eu un petit moment de, un peu, euh, comment dire, de crise... Euh, personnelle, plus que militante en vrai, dernièrement. Je veux dire, euh, je me suis... Complètement out of the blue, euh, je me suis retrouvé à me dire, mais... Où est-ce qu'elle est passée la petite Yuffie qui voulait sauver le monde Ça m'a fait hyper mal, je me suis mise à pleurer et tout, enfin voilà. Je me suis rendu compte que j'avais euh, de plus en plus de mal à avoir euh, cette espèce de optimisme et de, euh, de volonté joyeuse qui caractérisait mon militantisme dans ses débuts. Et, euh, et que je gagnais en cynisme et en misanthropie, ce que ce que j'aime pas du tout. Euh voilà j'ai vu des trucs comme quoi euh, quand t'es tu es trop occupé sur trop de terrains militants différents bah du coup ton cerveau il se protège parce que t'as beaucoup trop d'informations euh, qui nécessiteraient ton empathie et, euh, et voilà du coup tu shut down un petit peu ça euh, du coup je sais pas quoi faire là dessus je sais pas quoi faire si vous avez des conseils euh, pour le coup pour une fois que je demande des conseils n'hésitez pas euh à les mettre dans les commentaires, mais euh, voilà, je me suis j'ai déjà réalisé ça, du coup je vais essayer de bosser dessus, et si j'y arrive pas toute seule, bah, si arrive pas toute seule euh, je, je, je reprends ma thérapie avec ma psy en janvier, en janvier donc, euh, donc voilà, c'est un autre truc à, à foutre sur le, sur le machin. Voilà, tout ça pour dire que prenez soin de vous et euh, évitez de vous casser en faisant du, du militantisme parce que euh, après il faut se réparer, c'est vraiment pas... c'est pas évident. Euh, dernier point, la vidéo « Être trans et dans le déni » a genre été extrêmement vue, je crois qu'elle a été vue plus de 2600 fois, ce qui est vraiment très très chouette. En revanche, sa petite sœur euh, « Être trans et douter" qui est la vidéo suivante et qui est genre « Autant si ce n'est mieux » à genre à peine 1000 vues, et euh, voilà, je me disais que si vous aviez loupé l'information et que vous aviez l'impression que c'est la même vidéo, bah peut-être allez la voir, pour euh, bah parce que c'est la suite, et puis elle est vachement bien, donc euh, je veux dire, voilà, comme ça vous êtes au courant. Autre chose, si vous voulez me soutenir, il y a toujours le uTip pour voir des pubs, pour pouvoir donner un don régulier, ponctuel, pour acheter tout un tas de euh, goodies en vêtements. Et sinon, il y a aussi le site internet sur lequel vous pouvez acheter des petits goodies, genre des badges, etc. Donc, euh, voilà, voilà. Et si vous faites une... Euh, une commande et que vous voulez que je vous l'amène à l'existence pour éviter le, les frais de port, n'hésitez pas à me contacter en DM. Comme ça je vous, vous l'apporte, j'apporte ça dans mon sac le jour de l'existence et on se le part et on se le passe à ce moment-là. Voilà voilà Des bisous tipoui